Bienvenue dans ma caravane Aujourd'hui, on va aborder les différents opérants verbaux. Qu'est-ce que c'est Quand on travaille sur le comportement verbal, on travaille plus particulièrement sur le développement de compétences de communication à travers les opérants verbaux. Je vais essayer de vous les présenter. Le c'est un comportement visant à obtenir un renforçateur particulier. En gros, on pourrait appeler ça la demande. La notion de renforçateur est très importante. Et pour que ça fonctionne, il faut que la personne ait une véritable motivation pour obtenir le renforçateur. Genre, euh, t'as mangé des piments Katharina, Katharina, tchik tchik, ah, ah, ah. Le monde va être de l'eau T'en as besoin de l'eau, là tu, tu la veux, t'es motivé pour boire Bon, par contre, pour que ça marche, il ne faut pas que l'eau soit accessible directement. Parce que si j'ai le pichet d'eau en face de moi en accès libre, eh ben, je bois Et puis, c'est tout Dans la même idée, il faut s'assurer que le renforçateur que l'on cherche à faire demander soit renforçant. Vraiment Ok, j'arrête. Le terme « tact » vient de l'anglais « The behavior makes contact with the physical world ». Ouais, t'as raison, on s'en fout. En gros, le tact, c'est nommer, identifier, dénommer des objets ou des actions. Par exemple, un enfant lève la tête au ciel. Il dit « arc-en-ciel » de façon aussi mignonne que moi. C'est un tact. C'est l'environnement physique qui déclenche le comportement. La réponse cette fois est évoquée par la vue d'un objet ou d'un événement. Donc dans l'idée, le tact c'est aussi ce que l'on pourrait appeler les commentaires ou la dénomination. L'échoïque, c'est l'imitation vocale. L'imitation vocale, imitation vocale. Arrête maintenant, c'est chiant. Ok, j'arrête. Donc l'échoïque, c'est bien répéter ce que l'on entend. On parle aussi d'échoïque avec imitation, quand par exemple on va copier les mouvements moteurs de quelqu'un. Par exemple, dans l'apprentissage de la langue des signes. Ces comportements sont souvent guidés par des consignes comme « dit ou « répète ». L'intraverbal, en gros, c'est la compétence de conversation. Ici, la réponse est déclenchée par l'émission d'autres mots. Il faut savoir que les intraverbaux sont, avec les mandes et les tacts, les opérants verbaux les plus importants. Si ces trois opérants verbaux sont bien développés chez une personne, ils vont permettre d'améliorer des compétences sociales et de favoriser les conversations. En plus, l'intraverbal va permettre de parler de choses qui ne sont pas là, physiquement, contrairement au tact. Par exemple, tu veux quoi, Noël Des chocolats au moment où il dit chocolat, les chocolats ne sont pas sous ses yeux. Je prends juste cet exemple pour passer un message à mes proches. Noël approche. Bon bah, le textuel, c'est de lire des mots que l'on voit écrits. Tu vois le mot caramel décrit sur un paquet de bonbons. Tu dis le mot caramel parce que tu le vois décrit. La réponse, elle est vocale et elle est déclenchée par le visuel du mot écrit. Contrairement au textuel, ici, c'est écrire des mots que l'on a entendus. Dans le transcriptif, la réponse n'est pas vocale, mais elle est écrite. Par contre, la consigne, elle, se fait sous forme de stimulus verbal. Pour faire simple, c'est exactement ce qui se passe quand tu fais une dictée. Tu entends les mots et tu les écris. C'est la compétence de suivre des instructions. La réponse est non-verbale et fait suite à une consigne vocale. Allez Marlène, montre-nous tes fesses Allez Marlène, montre-nous nos... Là par exemple, on attend que Marlène montre ses fesses. On est sur du réceptif. Aussi appelé RFFCC. Non, RFFC. RF. Ah oh, crotte Les RAFCC Encore appelé les RFFC Je suis sûr qu'ils ont choisi ces abréviations juste pour le plaisir de nous embrouiller. Ne jouez pas sur les mots. Il s'agit ici d'identifier des items quand on donne une information concernant sa caractéristique. Avec un exemple, ce sera peut-être plus clair. Il y a plusieurs objets sur la table. Un playmobile, un petit chat, une gomme, une fraise et un champignon. Montre-moi l'animal. Le principe est donc de désigner un objet d'après sa fonction, sa caractéristique ou sa catégorie. En pratique, ça donne quoi L'efficacité de chaque opérant doit être évaluée. D'abord les mandes, puis coïques, puis le tact, l'intraverbal, alors, pour le coup, aujourd'hui, on va plutôt se pencher sur ces quatre répertoires. L'aspect le plus compliqué de l'entraînement au monde est que la réponse doit être sous le contrôle d'une motivation pertinente. Par exemple, je fais des bulles. <rire> je peux faire des bulles. J'ai réussi <rire> L'enfant montre qu'il est hyper intéressé par mes bulles. Normal. Je suis une pro des bulles. J'arrête d'en faire. Je lui présente le truc à bulle. Oui, parce que je sais pas comment ça s'appelle. Donc euh, moi j'appelle ça un truc à bulle. Ça a peut-être un nom. Dans le doute, on appellera ça euh, le truc à bulle. Et au début, je vais l'aider avec une aide échoïque, en disant moi-même « bulle ». S'il dit « bulle » ou une approximation, je fais des bulles directement. Ensuite, je vais progressivement estomper ma guidance. Au début, je vais dire « bulle », puis « bulle ». Et enfin, je ne donnerai plus le modèle, je présenterai juste l'item. Ce sera uniquement sa motivation pour que je fasse des bulles qui sera le déclencheur. Pour aider quelqu'un à faire des échoïques, on peut par exemple montrer la bouche, exagérer les mouvements. On peut même utiliser un miroir pour que l'enfant s'entraîne à repérer les mouvements de lèvres. À terme, le but est de transférer cette forme de réponse aux autres opérants verbaux qu'il puisse le prononcer sans avoir le modèle qui lui soit donné. Si l'enfant a un répertoire échoïque solide, l'entraînement au tact peut être plutôt facile. On peut transférer des échoïques maîtrisés vers du tact en estompant graduellement la guidance. Au début, c'est pas mal d'utiliser des items qu'il aime, puis aller vers du fonctionnel, c'est-à-dire des mots qu'il aura l'occasion de prononcer facilement dans la vie de tous les jours. S'il commence les tacts, c'est peut-être pas utile de lui faire apprendre le mot tractopelle. Enfin bon, sauf s'il est vraiment fan des tractopelles. Là, d'accord. Tu vois l'idée Avant de passer sur de l'intraverbal, on est d'abord sûr que l'enfant a un répertoire solide de mandes, de tact, d'échoïque, d'imitation et de réceptifs. Les premiers intraverbaux qu'on a tendance à enseigner, c'est comment tu t'appelles Aurélie. Parce que mes parents m'ont pas appelé l'éducartiste à la naissance. Ça aurait été vachement dur à porter. Après, quand on travaille les intraverbaux, on peut procéder par étapes en incluant des discriminations conditionnelles. Tu manges quoi au petit déjeuner Puis, tu manges quoi au dîner ou tu manges au déjeuner c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Tu peux aussi laisser un pourboire sur Tipeee, je te mets le lien dans la description. On se retrouve tout vite pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, bonne route